Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment compter des caractères dans un texte. Alors pour l'exemple on va compter des U minuscules dans, dans un texte. Un texte qui, euh, qui contient coucou. Euh, voilà, donc ce texte là il contient 8 caractères. Donc c'est euh, coucou, donc 6, 7 et 8. Voilà. Alors on va démarrer. Python. on va ouvrir donc, un programme qui permet de parcourir euh, un texte donc assez court donc on va regarder son fonctionnement voilà donc lui, à chaque fois, il nous permet euh, d'afficher euh, les caractères donc, nous c'est pas ce qu'on veut, on veut faire une action spéciale quand on trouve un U alors qu'est-ce qu'on veut faire on veut compter les caractères alors si on compte, ça veut dire qu'il va falloir qu'on retienne cette information donc on va se donner par exemple une valeur qu'on appelle CPT, qui est un compteur. Au début on va l'initialiser à 0, on n'a trouvé aucun U. On va parcourir euh, notre, euh, notre texte et à la fin il faudra qu'on euh, qu affiche le nombre de, de U qu'on aura euh, trouvé. Alors là si on change rien d'autre, bah, si on fait euh, exécuter euh, notre programme, comme on n'a jamais changé la valeur de CPT, on obtient 0. Donc là, normalement, nous, le but, c'est qu'on arrive à obtenir 2, parce qu'on a 2U. Alors, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que quand on trouve un U, donc ça, ça veut dire si notre caractère, il est égal à U, dans ce cas-là, on va augmenter la valeur de CPT, donc plus égal à 1. On va faire fonctionner, normalement ça devrait être pas mal ça. Voilà, donc là on obtient bien le nombre 2. Alors après on va nettoyer un peu notre code. Euh, le print on n'en a pas besoin, on va le commenter. On refait fonctionner. Donc on obtient uniquement 2. Alors là on sait pas trop, donc on va se rajouter une petite instruction. On va afficher. Donc pour bien comprendre ce qui se passe on va afficher le texte donc, euh, qui est contenu dans MSG dans la variable MSG on va l'afficher et comme ça on comprendra un petit peu mieux voilà donc là dans le texte "coucou", j'ai deux caractères alors là je peux me dire que je suis content mais c'est une très bonne idée ensuite c'est de commencer à faire des tests d'autres tests, d'autres vérifications on va par exemple se donner un deuxième texte on va appeler euh, qui va être euh, par exemple salut. Là, ce coup-ci, il devrait n'y avoir qu'un seul U. Donc on y va. Salut, j'ai un U. Donc ça va, ça fonctionne aussi. Donc là, je continue à vérifier euh, si euh, c'est une bonne manière de faire. Je vais aussi par exemple dire euh, euh, comme message, je peux dire par exemple euh, voilà, yes. Pourquoi pas. Donc là, L'intérêt c'est qu'il n'y a pas de U là-dedans, donc normalement on devrait avoir 0. Euh, on va continuer à tester. Euh, alors qu'est-ce qu'on va tester d'autre On va tester autre chose, par exemple on va tester euh, juste U, tout court, pour voir si ça pose un problème. Bon. Nickel, quand il y a U, on obtient. Donc a priori, ça a l'air assez robuste et solide notre manière de faire. Donc on peut dire qu'on a qu'on a accompli notre mission, à savoir compter le nombre de caractères qu'il y avait dans notre texte. Donc en résumé, si on compte, il nous faut un compteur, donc qu'on qu initialise à 0 Après, on parcourt notre texte. Si on a une condition, on augmente le compteur. On a trouvé, on est content. Et pour finir, on affiche le résultat. Bah Écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à, à bientôt. Au revoir.